l'intercontinental. Voilà, on y est. Alors donc ça c'est la chambre pour les filles on a pris une chambre communicante. Et ça c'est notre chambre ici. Et super, il y a un lit pour Haroun. Ouais, on va baisser la clim. Franchement, c'est cool, cool, cool. Je vais laisser, je vais laisser... Non non non, allez de l'autre côté, allez, allez dans votre chambre, dans votre chambre comme à la maison, dans votre chambre. Et euh, je vais laisser la porte, je vais laisser les, les volets ouverts. Waouh, franchement. C'est oh, but... ouais. Bienvenue à Hanoi Waouh, ça grouille de partout Nous promener, on va faire un tour. On a déjà commencé ce matin avec le lac Wan Kim et euh, il y avait un super beau temple à l'intérieur et donc là on est dans le vieux Hanoï où euh, ce qu'on appelle la rue des 36 corporations. Donc à l'époque il y avait une rue pour chaque métier. donc euh, Voilà, bah écoutez on est ensemble, euh, on, a dû, on a dû prendre deux petits cyclos. Euh, C'est parti, il y a tellement de choses à voir, je vais essayer de, vous, de partager ça avec vous mais franchement Expérience à vivre, donc euh, on y va. Ah, c'est de la folie! Waouh! Donc nous sommes sur euh, le pont Longbiên. Oui, donc on est en train de traverser le pont long C'est un un endroit emblématique ici à Hanoï, donc c'est un pont qui a été construit dans les années 1900, 1902 plus exactement par les Français, qui a été bombardé plusieurs fois par les Américains, qui est, qui est ouvert à la circulation pour les deux routes <rire> ah c'est de la folie Waouh Donc là ce que vous voyez ici c'est le fleuve rouge Je pense que vous voyez bien le fleuve d'ici Voilà il est juste en dessous d'ailleurs On est en train de le traverser littéralement Il a été beaucoup bombardé et abîmé Ça va Yes Alors c'est qui qui a construit ce pont Est-ce qu'on a retenu ce que maman a dit oui. euh, l'a dit C'est France, la France que... Arun, arrête existe toujours la station Mang Bien qui vous permet de relier certaines grandes villes euh, comme par exemple Sapa où nous étions il y a quelques jours. Il fallait démonter, on descend et on aide à pousser. Ouais on fait demi-tour. Allez Donc on va visiter ici cette maison. Comme vous voyez, témoin, c'est une maison témoin qui a été restaurée dans le cadre de l'accord entre la coopération entre Hanoï et Toulouse, inaugurée en 1999. Donc on quitte le vieux Hanoi pour se promener du côté du, euh, de l'ancien quartier colonial français. On y trouve notamment l'Opéra, le Sofitel, des grandes avenues, de jolis lacs. C'est vraiment à deux pas du, du, lac, du, du premier lac qu'on a visité. Euh, mais euh, vous sentez vraiment l'influence française, euh, les cafés. Aujourd'hui on y trouve beaucoup de marques de luxe et, euh, et de marques françaises d'ailleurs. On a ici le Métropole Hotel qui est là, qui date de 1901. Regarde ça et vous oh, avez des voitures. Ouais, les voitures et vous avez euh, les boutiques de luxe. Alors on voit l'Opéra qui est juste en face, au bout de l'allée. Vous avez même le commissariat de police. Thank you. Chimine, alors il faut un masque, donc du coup on n'avait pas de masque, on est parti en acheter. On va se rendre ici sur la place euh, sur laquelle a été déclarée l'indépendance du Vietnam. On a pris de nouveau un big van direction Ninbin, c'est pas très loin, on a deux heures, euh, on a deux heures de.